Voilà, ça c'est bon maintenant. Voilà, vieux père qui voilà ça. Bon, il y a qui est vieux père, on dirait moins vieux, comme ça appelle les petits la vieux paix. Voilà Neymar, les amis, on fait kiffer, kiffer, kiffer. Aïe, ils sont loin là-bas. Puis le moment où je mets mon live, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Attendez. Hein? Yes! Oui! C'est le god il y a les maillots du god hein? On a le droit de les appeler? Il faut les laisser travailler là. Voilà Mbappé qui est là. Mbappé, il a porté vert. Je pense qu'il va dribbler un peu ses coéquipiers avant le match. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe, ça c'est la, la 24e journée, je pense. Paris Saint-Germain. Face à Lille et j'ai le droit d'être sur le terrain. Il y a des qui va jouer. Non les vieux pères, on des connaît. Des laisse Drogba, laisse-moi. Voilà Ramos, voilà, voilà les joueurs qui sont là. Donc j'ai le droit d'être tout près, à côté d'eux. Je vais passer un très très très très bon moment avec eux. Voilà, on n'est pas roi chez soi, mais sachez qu'à Paris, je suis le petit prince des Parisiens. Je suis chouchouté et dorloté de partout. Je suis dorloté, non? Voilà, j'ai même, même le maillot du goat. Le goat. Voilà, regardez Messi. Voilà Messi qui est là. Voilà Messi. Le Messi. Vous, vous le voyez à la télé. Moi, je le vois en direct. En direct. Où il est là, là, il est devant moi. C'est mon petit aujourd'hui. Voilà. Et là, il y a Neymar. Bon, Neymar, lui, voulait faire photo. Et moi, je dis, après, on va faire la photo. Voilà. Voilà, il y a tout le monde. Hein. Bon, lui, là, il ne le connaît pas. Voilà les arbitres. Ceux-là, c'est les arbitres, voilà. Vous voyez Mbappé là-bas, mais il faut les laisser travailler, donc euh, je vous fais kiffer sur ce moment, quoi. Voilà, c'est les bons lives. Vous savez que je ne fais jamais de live. et quand je fais un live, c'est un bon live, ce n'est pas les... Kipembe Est-ce qu'il entend Vieux père Kipembe Ce n'est pas mon vieux père, c'est un petit. Kipembe C'est comment Salut la caméra Je vais rester entre dans la discrétion et garder, garder mon, mon honneur. Qu'est-ce entre les deux hein? Un semblant d'honneur, de, de fierté Et un semblant de comique <rire> Mauvais en dit ça va tu hein? assistes En direct, oui c'est en direct Regardez, moi je suis ici Oui les fans, les fans Ouais, c'est mes fans Yeah mes fans Ils vont luler Hein C'est qui lui David Luis hein? Il doit signer le maillot après, après, tu, tu mets, Ah, je vais partir avec un. Hein. Je vais partir. <rire> bon, après, après, pardon. Donc, vous avez vu, non Voilà, les... il y a les uns et puis il y a les autres. Voici les autres et nous, les uns, on est ici. Voilà, mon petit, ça va Tu es un ramasseur de balles, c'est ça Félicitations, moi, je rêverais de ramasser ballon. Parce que moi, je ne sais pas jouer au foot. Je vais. Je vais des babies, ça c'est voir wow. T'as des bras de Baby, non T'es où Mais t'as une tête d'abidjanais. On ne te, on, on te dit pas. T'as fait quoi là-bas <rire> Donc euh, vous voulez quoi les amis C'est pas question de chance, c'est le travail. C'est le travail. Où je suis là là Vos meilleurs comédiens peuvent jamais rentrer ici. Les gens qui vous font rire là. Les gens qui vous font rire là, eux peuvent pas rentrer ici. Nous on ne pas rire, mais on joue ici. Voilà. C'est fini non, Bon. C'est mon patron. Il faut pas, il faut pas la... Et donc, la limite là, ici. est ici. Ah, bon, voilà, mon patron dit de ne pas trop abuser. <rire> il faut respecter le patron. Ouais. Mais après, on va, après, on va dans la loge, c'est ça Oui. Ok. Bon, le ok, donc euh, après, on va aller dans les loges. Il y a les, il y a les bons petits moments là-bas. Il vous montrer, vont lui le... Attendez, le moment, je vous fais kiffer les joueurs. Il faut que je me rapproche de... C'est comment le boss C'est comment tu, tu, tu veux un autographe Merci. Voilà. Voilà. Donc, restez serein Tout à l'heure, je vais voir les joueurs. Je vais dire nos cas dédicacés. Merci beaucoup pour tous ceux qui envoient des encouragements. Merci beaucoup. Merci, merci, merci, merci, merci. Merci, Aïsé. Merci. Maintenant, laisse, laissez-moi bosser maintenant. Voilà, maintenant, il, il, il faut bosser. Maintenant que je suis là, il faut travailler. On ne m'a pas envoyé ici parce que quoi, quoi, quoi. Il faut travailler. Il faut faire vivre un moment passionnant à mes abonnés. Je vois en direct Kylian Mbappé qui a changé de chasuble. Sa couleur plutôt orangée. C'est orange, mais c'est rose. Une couleur rouge. Ah, mon petit. La définition du rouge, c'est compliqué pour nous deux. Hein. Bon. Kylian Mbappé qui est en train d'enlever son chasuble tout à l'heure. Ah dans quelques minutes, le grand match qui va opposer Lilo, Lilo, Lilo à notre à nos valeureux soldats parisiens du PCG Et, lui là, il comment, lui qui arrive là. C'est pas ou pas Non, c'est pas lui. Non, pas lui. Attends, je vois pas Ramos, Il y a Sergio Ramos. Voilà, statue visée. De, en tout cas, ils vont gérer ici. vieux maudit, Moi Bon l'échauffement est fini. Ouais, ils ont dit mon nom oui Eben, Eben. Il y a qui qui faut en y? Vous prendre une photo quand. Ouais. Mais qui en photo quand Mais qui photo quand Qui photo quand pendant mon live, là, qui faut en photo à la photo. Voilà. Hein Non, c'est un petit live pour remercier aussi à tous ces grands messieurs qui sont dans l'ombre qui m'ont envoyé ici. Bah, il connaît Ramos. Comme un virati qui pembe ouais, yeah. c'est chaud sur moi-même. C'est chaud là, ils sont loin là-bas. Ils sont où? Les Lillois arrivent. Voilà, pardonnez. Merci beaucoup, les amis. Tous ceux qui m'envoient des encouragements, merci beaucoup. Ouais, merci, merci beaucoup. Et ne lâchez rien, vous avez compris Ne lâchez rien, ne vous faites pas perturber. Respectez les gens. Et le, ça s'arrête là. Tout ce qu'on doit, c'est du respect. On respecte les gens, ça s'arrête là. Le reste, on leur doit rien. Parce qu'ils ont créé quoi Ils ont créé quoi Ils ont créé quoi Le respect, même, on leur a trop donné. Si on les a respectés, on leur a trop donné, même. Ils ont créé quoi Ils sont là, ils sont assis. Et là, depuis des siècles. Bon, c'est mon patron qui est là, hein. Bon, les amis, je vais faire quelques snaps pour faire kiffer mes abonnés sur Snapchat. Ici, c'est... Merci, là-bas. Il a fallu prendre un vin, J'étais là pour J'étais là. Bon, je dois faire quelques snaps. Pour ceux qui me suivent sur Snap, je dois faire kiffer mon public Snapchat. Donc, euh, laissez-moi quelques minutes je vous ferai un live mais pendant le match on n'a pas le droit de faire des directs. il y a une exclusivité mais en fait il s'est trompé le match il pensait qu'elle allait avoir dit des drogues, mais je lui ai dit mais il joue plus il a arrêté sa carrière non je sais lui là il veut me prendre pour un carabou non lui il là dit, il veut je vais avoir dit des je lui mais je joue plus il veut me déconcentrer il en plus il veut me déconcentrer lui c'était marseillais je connais l'histoire il veut me déconcentrer il va lui l'air donc je... Dit, je vais avoir que Touré. Et, et attends, je, dis, mais je viens, je viens, ne joue pas ici. A à, à tout à l'heure, les amis. Attendez. Eh, hey, Kipembe arrive. Kipembe Kipembe, vieux père, Kipembe Blawa, Blawa Blawa, qui photo Eh, hey, bien, bien. C'est bien, Fla, Kipembe. Bien, Fla, Kipembe. Kipembe, mien, nion, Blawa, qui photo Mien, yo. Mien, yo. Kipembe, Blawa, qui photo Hugo, Benflami Hugo, Florent, Florent. Quoi, Florent, Florent. Hein ah. Hein ah. Le chauffement, ça va fini bientôt, on dirait non. Eh, hey, Kylian Kylian Mbappé, il y a une caméra Mbappé a Est-ce que, est que pour, pour 10 000 euros tu rentres sur la pelouse là Non, jamais Je n'ai pas été éduqué comme ça, ah, ça. Non, jamais je ferai ça <rire> hey, Vive la France <rire> Ils sont venus <vraiment> me <rire> Comment il s'appelle lui là Lui là, tout près là Mendes Mendes, Mendes oh Lui, il est, il est italien non il Portugais. Un Portugais. portugais. Oh, observateur. Ah, observateur, tu dis des choses, hein? Nounou! Appelle Kipembe, son gars, non? Kipembe! Kipembe! Grand frère Kipembe! C'est jamais mon grand frère, c'est mon petit frère. <rire> Mais c'est la crise. <rire> Mais je pense qu'il se concentre. Nyao akae, il y a Il Au cas où il donne un clin d'œil. Kipembe, je suis là! Kipembe! Qui vient de faire une petite touche oh, très spontanée. Hey. Euh... Kipembe Bon, il faut que Kipembe ni ami, Au oh, moins, tiens, c'est parce qu'il ne me voit pas. Sinon, lui-même, il sait. Oh, il, oh, me... De... il me voit pas. Oh, il ne me voit pas. Oh, il ne me voit pas. Vamos, Nuno vamos, Nuno va Comment on dit te euh... On dit te quiero, ça veut dire je, je l'aime, non C'est en espagnol. Non. Attends, Kipembe arrive. Qui va lancer le ballon ici même Et puis va me checker rapidement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 Kipembe. Bon les amis, j'ai fini de vous faire kiffer. Vous avez vu nos yeux crier quand Kipembe n'a pas répondu. Hein? Il m'a pas vu, c'est pas grave. Après, je vais vous faire voir les loges, tout, tout, tout, tout, J'ai envoyé un maillot. Pardon, attrape le maillot. J'ai envoyé un maillot à Messi pour signer. Voilà le maillot, le go, le go out. Voilà le go out. Il va venir. C'est les habitants qui sont là nous Ils vont arbitrer Hid Bonjour et bon, bon courage à vous hein Et ils font quoi même Et ils font quoi Ils courent pour quoi Pour si vous là, ils vont courir. On expulse pas les mains aujourd'hui, on est venu voir le match. C'est frustrant. Hein. Oh en fait, c'est un truc... Hey, il a marqué. nema il marque à l'entraînement. Eh, hey déjà, ja, il marque. Non, en fait, ce qui est fou, tu veux que c'est quoi qui est fou uh -huh. C'est qu'on a l'impression qu'on pourrait jouer avec eux tellement c'est facile. Ouais, non, non, non, tu ah, peux pas. pas. Quand tu es à la télé, tu as l'impression que ça va Non, ouais, ouais, ouais. Tu peux pas. Ce que tu vois, il ne voit pas. Merci beaucoup, la love. Merci, la love. La love, merci beaucoup. Restez avec nous. Restez avec nous. Mbappé Mbappé, il est loin. Hein? Non oui, ils ont l'habitude des gens qui appellent. Je ça. pense qu'ils voilà. s'en foutent. Voilà. Maintenant lui, il peut ça. te détecter avant même que tu le vois. C'est comme des gendarmes. Ça. Avant que tu le vois, il t'a vu. Maintenant, il sait comment. C'est vrai, non Donc je vais faire ça. Voilà, mes gardes du corps. Mes gardes du corps sont là. Voilà. Ici, on me protège. Félicitations. Ça, c'est mes gardes du corps, Monsieur Tangara. Ouais, garde quoi? Mon garde C'est quoi? Hey, hey Rom. <rires> Méron, ah, hey. Hey. Bon bon, Mais regardez, bon toujours en train de faire des bêtises. Allez ouais. carte, voilà mon accréditation. Mon accréditation, hein. J'espère qu'elle n'a pas mis mon âge, hein. Voilà, voilà, ils ont mis. Voilà, j'ai 30 ans, H30. J'ai 30 ans. Ils ont mis mon âge dessus. Quoi Florent, yeah, yeah, yeah, yeah, merci, tout ça là, ils vont pas dire, hein. c'est pour dire, nous à l'UNSI t'as frappé, c'est ça qui est dans leur tête, bon merci les amis, mon patron est venu me chercher, il dit que j'ai bien travaillé, il va aller me récompenser, j'ai bien travaillé non, parfait, très bien, bon allez les amis, j'ai pas envie de vous laisser rester là, on sait jamais, il peut se passer plein de trucs à tout moment, donc euh, restez avec moi, Restez avec moi, il peut se placer beaucoup de choses. Voilà, ne partez pas. La meilleure partie, c'est pour la fin. puis la façon, il a arrêté à donne pas envie de le dépasser. Voilà, voilà les petits parisiens. Devenez faire photo à les enfants. Faites une photo les enfants. Voilà, ne le filme pas. J'ai pas le droit de les filmer, non T'as le droit de le filmer. Ok. Voilà, voilà, non. Vous passez à la télé Youtubeur, Bilal Attends, attends Merci Et là, vous êtes en direct sur la télé, Merci C'est oui. bon Oui, c'est très bon ah, un peu y aille parce que sinon, on va se faire taper dessus, Oui, c'est bon, c'est bon Non, t'inquiète, moi je suis fluide, hein. En fait, tu sais, t'as l'impression quand tu vois un match à la télé, c'est hyper rapide Ouais Tu vois, les frappes et tout, même. ça va plus, ça. C'est un match à la télé, voilà. Oh, je me rapproche des joueurs. Je me rapproche des joueurs. Je me rapproche des joueurs. Les amis, je me rapproche des joueurs. Restez là. Je vais voir bientôt les joueurs. Je me rapproche des joueurs. Je me rapproche des joueurs. Je Congélateur, toujours fort, dédicace à mon petit frère congélateur Dans ces moments difficiles Je suis de tout cœur avec toi En direct au, du Parc des Princes Congélateur, je suis avec toi Congélateur, fort La sortie de nouveau son, dédicace à toi, jeune homme Ah Moi, il y a mon maillot, de, le goat Il y a mon maillot, bon allez. Merci beaucoup les amis Je vous aime de tout mon cœur Merci, merci Vous étiez plus de 2800 personnes. Merci. Merci. Oui, vieux Père. Voilà. C'est nous les vrais stars. Les vrais, c'est les stats. C'est comment hein? Bon, les amis. Et allez boire un peu de shampoing.